Seigneur, la sensibilité que tu es, Père éternel, mon Dieu, qu'elle puisse te découvrir en profondeur à oh Yeshua, et qu'elle soit une mère exemplaire, Seigneur, pour ses enfants, papa, qu'elle soit un témoignage en toi toi, Yeshua. Nous te disons merci pour sa vie, merci pour ce baptême que tu lui as au nom puissant de Yeshua. Alléluia. On va te... si tu veux, je t'en on va te... non, je, je, je, ça va support. aller? Oui. Alléluia. Donc, un Seigneur, parce que passer tout ce au là, mais après, ça fait pour marcher dans la sanctification. Il faut glorifier le Seigneur, tout ça parce aussi que c'est Dieu qui va y rentrer là. Donc, premier premier ennemi, c'est vous qui réussit à combattre vous, pour ne pas être sauvé Mais il faut que tu au Il faut crier au Seigneur, il faut avoir tous les jours, et prier tous les jours, au nom de Jésus Christ, pas la Vierge Marie. Mais au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur nous a donné le livre de vie. Et il faut qu'on des Dieu faut trouver le moment aussi pour que ça vienne partager la parole. Parce qu'il ne faut pas les gens qui sont dans le monde. Parce que sinon, il n'y a que rien au monde. Mais il faut que la parole là, ça, ça, ça, ça, ça, ça, retrouver avec choses être ça parce que nous aussi on manger ne pas mais de à bouger d'accord donc le c'est comme on donc c'est bon j'ai tout c'est comme du là Mort au péché, et là on se trouve une nouvelle créature il a signé qu'est-ce qu'il nous a royaume. Et par contre, euh, là, il te faut la persévérance. Ça s'est dit, enseignez-le, allez par tout le monde, baptisez en nom à Yeshua et enseignez-le après. Donc l'enseignement après, la persévérance. Donc tu peux baptiser au nom de Yeshua. Yeshua qui veut dire en, en, en, en, en, en, Jésus qui veut dire en débris, Yeshua. Donc c'est les inscrits que euh, le Seigneur va mettre en place. Voilà. Et autre, Donc partout, je vais vous la Allez, on allez, ici. Non allez, allez, allez, Oui, Seigneur. Tu es élevé, tu es tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es tu es élevé, tu tu es élevé, tu Yeshua, eh, eh, eh, eh, Yeshua Yeshua tu es le